Voilà donc on est sorti du 5 mai 2018. Je voulais juste d'abord aller relever les, les pièges là. Ah il y en a un qui est tendu, il y en a un qui est fermé. Ah il est vide. Ah, je les ai huilés, j'en ai plein les là. Et s'il a ouvert. Non, bah on reviendra de toute façon. Le, le serpent est pas encore là. C'est pour le terrarium. Quoi. Voilà, à plus. Euh, merci à bientôt.